Comment poser un robinet de jardin antigel? Un robinet antigel permet d'avoir un point d'eau extérieur en toute saison sans risque de gel. Ceci grâce à son système d'ouverture-fermeture déporté côté intérieur du mur. Ainsi, que la purge automatique par gravité de l'eau présente dans le corps du robinet. Ce type de robinet permet la traversée d'un mur d'épaisseur standard. Celui-ci fait 25 cm de long. Pour installer ce robinet, il faut tout d'abord s'équiper d'un perforateur et d'un forêt long. Puis il faut percer le mur, tout en respectant une inclinaison d'environ 3 degrés vers le haut. On insère ensuite le robinet dans le trou. On fixe alors le robinet au support avec deux chevilles et deux vis. Côté intérieur, j'effectue le raccordement au réseau d'eau avec un flexible tressé inox. Notre robinet de jardin est maintenant installé et fonctionnel. À la fermeture, l'eau présente dans le corps du robinet est purgée par gravité. Après quelques secondes, il n'y a plus d'eau dans le robinet.